Bien, bonjour à, à, tous les, à tous les trois. Merci d'avoir accepté de, donc, cette audition, je rappelle le cadre, hein, qui est organisé par le groupe parlementaire de la France Insoumise, pour nous faire notre propre analyse sur la, la LOCMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de, de l'Intérieur, puisqu'en parallèle il y a des auditions qui sont conduites par le rapporteur de la majorité sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le sujet, mais nous on a besoin aussi d'avoir un peu d'un éclairage plus précis, et puis aussi parce qu'on sait que dans ce genre d'audition, vous n'êtes pas forcément invité à vous exprimer, c'est quand même aussi un, un des éléments, euh, même si euh, nous, on a aussi en parallèle une mission qui est conduite officiellement, à, pour laquelle je suis co-rapporteur, sur la question de la police judiciaire dans le cadre de la réforme, qui n'est pas directement le sujet de la LOPMI, mais qui n'est pas non plus étranger au sujet, euh, évidemment, puisqu'il y a des articles du texte sur la formation d'OPJ, des conditions pour devenir OPJ, évidemment, euh, et, euh, et puis qu'il y a un document annexé à la loi d'orientation et de programmation, qui, euh, du coup, fait référence à la réorganisation du ministère de l'Intérieur. Je précise d'ailleurs que, euh, souvent, on l'oublie, mais cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, on l'oublie parce que c'est présenté essentiellement comme ça par le ministre en tant que tel, euh, c'est euh, des policiers en plus, des gendarmes en plus, donc une loi sur la sécurité, notre programmation sur la sécurité. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'elle concerne tout le ministère euh, de l'Intérieur. J'ai d'ailleurs découvert que sur les 8500 postes euh, qu'il nous proposait, euh, lui-même annoncé pour étant des policiers et des gendarmes, en fait, il y en a euh, environ 450 qui seront fléchés sur les programmes 354, donc de préfecture, euh, sous préfecture, donc rien à voir avec, euh, avec la, la, la sécurité, l'aspect sécurité en, en tant que tel, donc c'est un ensemble, euh, ensemble là-dessus. Euh, je ne vais pas être euh, plus long, l'idée c'est que vous vous présentiez pour que ceux qui vont nous regarder euh, sachent qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi, euh, pourquoi vous êtes euh, là pour discuter avec nous de la, de la LOCMI et puis ensuite de rentrer sur le vif du, du sujet par un propos liminaire, et ensuite on échangera, voilà, en fonction des, des appétences des sujets, des, des deux collègues qui m'accompagnent euh, pour, pour notre groupe parlementaire. Ok. Alors moi, je me présente, je m'appelle Patrick Caez, je suis mandaté par le syndicat euh, Sud Solidaire Sud Intérieur, et euh, donc euh, j'ai été, je suis à la retraite actuellement, euh, j'ai été inspecteur de police à la DST, puis à la PJ financière, et euh, j'étais syndicaliste, ce qui m'a valu beaucoup de, de soucis dans ma carrière, et euh, donc vous m'avez gentiment invité pour donner mon, mon point de vue sur, euh, sur cette, euh, ce projet de loi. Donc, alors. Euh, de façon juste préliminaire, en se dans les détails, je trouve que ce projet de loi, euh, il est exemplaire de la tendance lourde euh, d'un glissement de l'état de droit démocratique vers l'état de droit policier. Il, euh, il confirme euh, ce qu'on a déjà pu observer euh, dans euh, les différents textes qui l'ont précédé. Euh, ce qui m'inquiète aussi euh, dans ce texte c'est euh, l'expression continuum de sécurité que l'on trouve dans l'annexe parce que euh, en lisant ce, ce, cette annexe on, on se rend compte qu'il y a un glissement il y a un glissement une tendance à inverser euh, le rôle d'arbitre qu'a la justice en fait c'est la police qui va avoir une suprématie sur la justice. En fait, c'est la justice qui est au service de la police, et ce n'est plus la justice qui contrôle la police, avec euh, euh, ce que l'on voit par exemple avec les amendes forfaitaires délictuelles. Euh, je trouve euh, qu'il y a aussi euh, un problème grave de méthode et de fond, car euh, la méthode employée est totalement contraire à ce qu'il me semble à la logistique. Euh, le gouvernement prend euh, l'Assemblée nationale pour lui demander d'adopter de nouvelles normes euh, au mépris euh, des règles que pose la légistique, notamment euh, la, euh, la hiérarchie des normes. Euh, je trouve que là, ça ne va pas du tout. Et euh, il faut savoir que tout ce qui touche au droit pénal est d'ordre public, donc là, on est en train de contourner quand même euh, les règles fondamentales de l'adoption euh, des textes en France. Euh, je trouve d'abord euh, complètement fou que l'article 1er donne force de loi à un rapport de 84 pages qui est flou, qui n'a pas euh, comment dire, les caractéristiques d'un texte de loi. Et euh, c'est contraire, au principe de sécurité juridique et au principe de prévisibilité de la loi. Voilà, là, je, pour l'instant, je vais m'arrêter à ces observations, ces premières observations. Merci, tu essayer de me présenter euh, Bonjour, donc, euh, je m'appelle Geoffroy Gondinet, je suis commissaire de police depuis plus de dix ans. Actuellement, je dirige le service de lunit et Marne hein, depuis plus de deux ans. Euh, J'ai rejoint la FSU ministère de l'Intérieur. Euh, National pour notamment euh, essayer d'être force de proposition, parce qu'on sent qu'on est à la croisée des chemins sur euh, l'organisation de la sécurité interne dans le pays. Euh, et moi, je vais essentiellement vous parler de la, de la réforme de la police qui est en train d'être menée par, par le gouvernement, euh, puisqu'il se joue vraiment quelque chose d'assez grave. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. On regarde notamment des enjeux qui, qui vont venir, qui sont déjà présents. Euh, on aura l'occasion d'en parler. Voilà. C'est juste ma présentation. Enfin, euh, Flavien, je Donc, Flavien je suis euh, co-secrétaire général du SMITAM FSU. Euh, donc, je suis responsable de la branche ministère de l'Intérieur. Je suis euh, brigadier de police. Euh, je suis euh, policier depuis 1991. Donc, ça fait déjà pas mal. Donc, j'ai un peu de recul aussi sur pas mal de, pas mal de sujets. Et, euh, et justement, moi, le, le, un petit peu sur l'opmie, sur les points sur lesquels on souhaite. À, Appuyer et essayer de, de, de, justement de, de, de, de, de dire qu'il y, y a des dangers, effectivement, c'est euh, sur les différents éléments qui concernent la PJ, euh, le recrutement aussi. Euh, on voit que euh, le, le recrutement massif va être fait avec beaucoup de réservistes opérationnels, ce qui s'avérera dans le futur une véritable catastrophe. Un pas d'encadrement, un mois de formation, des gens qui vous sur la voie publique avec des armes. Voilà, ça risque d'être très très dangereux. Euh, les assistants d'enquête aussi qui sont prévus justement, par, euh, ça va poser un problème justement parce que je pense que euh, c'est qu'il y a besoin, il y a besoin effectivement d'un peu plus d'effectifs euh, tout comme euh, plus de magistrats, plus de greffiers parce qu'on euh, ne peut pas renforcer euh, les, seulement les policiers. Je pense que euh, toute la fonction publique est malade euh, de, déjà depuis de nombreuses années euh, suite aux coupes qui ont été faites, le non remplacement de fonctionnaires etc. Donc on est en train de le payer maintenant. Et là, nous, on sent qu'on ben, essaye d'augmenter rapidement les effectifs, mais ce n'est pas possible. Euh, si vous voulez des, des, des, des personnes, des policiers bien formés, il faut prendre le temps de les former, il faut peut-être allonger aussi l'école de police. Euh, si on va après avoir des, des, des OPJ de qualité, des officiers de police judiciaire, ben voilà un petit peu les, les, les éléments que voilà, on souhaiterait aborder et avec vous justement échanger sur des questions comme que Okay, alors pour, pour lancer la, la discussion, il y a quand même le, le cœur de ce qui est mis en avant par, par le, le, le ministre, qui sont les 15 milliards d'euros. Voilà, il y a 15 milliards d'euros sur la table, donc euh, on n'a pas, pas de raison de voter contre. Voilà. C'est comme ça qu'il l'amène, et qui serait contre des moyens supplémentaires dans l'absolu Et donc, moi, je voudrais vous interroger justement sur ces moyens supplémentaires est-ce qu'ils sont pertinents Est-ce qu'on a besoin d'autant Et est-ce qu'ils sont positionnés, selon vous, de ce qu'on en sait dans la LOCMI, au bon endroit je commence. Okay. Euh, en fait, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a certains principes, donc il ne faut jamais se départir. Un, la, la police nationale, c'est une culture, c'est une histoire. Donc le fait de s'attaquer au droit, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, il y a une pratique. Pour la, pour, les, pour la police judiciaire, c'est très important de savoir que euh, quand on est policier expérimenté comme on est à la police judiciaire, euh, c'est le fruit de dizaines de dizaines d'années de pratique. Et ensuite, le plus important, c'est d'avoir une vision, en fait. Une vision. Donc, le fait de, de, de proposer comme ça, de, de, de lancer à l'encant des chiffres de milliards, c'est pourquoi pas, mais pourquoi faire euh, La question des moyens doit se poser après la question des fins. Et donc, là, en fait, on, nous, on se rend compte, euh, à notre modeste niveau, qu'il se joue euh, des. des, des problématiques, tant sur la question de l'État que sur la question de la France. Et donc, sur la question de la France c'est la question de la souveraineté. Et sur la question de l'État, c'est quel État on veut pour le XXIe siècle voilà. Est-ce qu'on veut un État qui favorise davantage la décentralisation Je pense que par exemple, en matière de sécurité publique, ce serait une voie sur laquelle il faudrait davantage travailler. Euh, Est-ce qu'on veut un État qui soit en capacité de répondre euh, à l'augmentation euh, de, de des défis transnationaux, que sont les mafias, que sont le terrorisme, etc., qui requièrent peut-être une réflexion sur une plus grande autonomie de la police judiciaire et non pas justement une précarisation, comme c'est le cas avec les TDPN, où en fait on va profiter du gras que constitue... En fait, la grande force de la PJ, c'est une grande technicité, un certain élitisme au bon sens du terme, des gens qui sont motivés, qui sont fiers d'appartenir à cette institution, et une capacité de mobilisation pour traiter de délinquances qui sont spécialisées, d'accord euh, et effectivement, vu que la sécurité publique dans la filière judiciaire est en crise, ils veulent, ils veulent profiter de ce gras de la PJ, euh, pour réarmer certains services de proximité qui sont vraiment en crise. Voilà. Euh, le problème, c'est que ça va effectivement affaiblir le temps long de la police judiciaire au, au, au bénéfice du temps court de la sécurité publique. Donc en fait, quel que soit le biais par lequel on, prend, on prenne un... un un sujet lié à la sécurité intérieure, que ce soit euh, la préfectorale, que ce soit la DGPS, que ce soit la sécurité civile, euh, que ce soit le, sous l'angle juridique, sous l'angle pratique, sous l'angle opérationnel, ça, tout est à chaque fois lié. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision globale de ce qu'on veut. Donc euh, oui, effectivement, il faut de l'argent parce qu'il euh, faut euh, augmenter les conditions de travail des policiers qui souvent sont très médiocres. Certes, il y a eu un effort qui a été fait durant ces dernières années, mais c'est encore très insuffisant. Mais la question des moyens n'est jamais, jamais primordiale. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on veut euh, On a la guerre qui est à 2500 km, euh, il va y avoir forcément des, des influences étrangères qui vont se renforcer, des trafics de toutes sortes. Euh, est-ce qu'on veut encore avoir un État qui soit en capacité de disposer d'une force comme la DCPJ, qui a plus de 100 ans d'expérience, qui est, qui est le, le bras armé de l'État, qui, euh, lorsque ça ne va pas, on fait toujours appel à ses services. Voilà. Ou est-ce qu'on veut l'affaiblir, etc se pose plein de questions évidemment sur le, le, le positionnement territorial de cette, de cette direction et de cette réforme, puisque la DCPJ euh, fonctionne sur des zones, alors que là on va euh, raisonner à partir de l'échant départemental qui est un échant qui n'est pas très pertinent pour la question de la délinquance. Il euh, y a énormément de choses qui sont en train de se jouer. Moi, de, mon, de, de ma fenêtre, ce que je peux vous dire, c'est que le, je crains malheureusement qu'il y ait une suggestion encore, comme le disait le collègue tout à l'heure, une suggestion encore plus forte vis-à-vis -vis de l'autorité préfectorale, au détriment de l'autorité, enfin, même du pouvoir judiciaire, il doit être un pouvoir et non pas une autorité, le pouvoir judiciaire, euh, ce qui pose évidemment un problème en termes de, de concentration des pouvoirs, euh, et puis se pose la question de l'efficacité, en fait, de l'action de l'État. Est-ce voilà. que c'est bien d'agiter... Des... J'avais écrit un truc, c'est quand on n'agit quand plus, on s'agit dans la réforme. C'est exactement ça. En plus, on s'agit dans la réforme qui est généraliste. C'est-à-dire que si on prend une image, on devrait prendre une image un peu comparable à ce que font les médecins. C'est-à-dire, grosso modo, plus la médecine avance dans le temps et dans l'histoire, plus elle se spécialise. Dans la sécurité, c'est exactement la même chose. Donc le fait de vouloir tout généraliser et d'avoir soi-disant une seule quête, etc., ça ne veut strictement rien dire. Il faut partir à chaque fois de la réalité. Et la réalité, elle impose des spécialités. Et ce qui est important, ce que disait euh, en complément, euh, c'est aussi la formation. Parce On pense que euh, la formation des policiers, gardiens de la paix notamment, est peut-être insuffisante. Il faut peut-être revoir euh, les thématiques que l'on met à la formation. Euh, il faut peut-être insérer euh, des, des thématiques qui sont plus axées sur la psychologie, sur les relations avec les autres sur la République, parce que c'est important de ce message républicain, la République, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon, je pense que c'est peut-être des choses qui ne sont pas assez entendues euh, pour les garder de la paix. Le niveau de recrutement aussi. On a vu que le, de, le, le niveau de recrutement a baissé. Euh, donc, on a effectivement, pour attirer du monde, ben, on a baissé les notes des concours, et on se retrouve justement avec des personnes qui, des fois, je dirais euh, sont en limite euh, dans leur capacité, et ils n'ont pas de formation qui les aide, justement, on va prendre l'exemple de, de, de, de personnes qui vont faire des procédures après et on se rend compte que certaines fois il y a des longs problèmes dans, dans tout ce qui est la rédaction des procédures, les fautes d'orthographe. Quand un magistrat reçoit euh, des procédures avec euh, 15 ou 20 ou 30 fautes, bon, bah, ça ne fait pas très très professionnel. Donc il y a un manque de formation à la base au niveau des gardiens de la paix. Euh, il y a peut-être aussi euh, à changer le système des, des, enfin, des policiers auxiliaires, enfin, des adjoints des anciens ADS. Hein, euh, pourquoi pas ne, ne, les, jeunes, les jeunes justement qui veulent faire ce métier, pourquoi pas ne calquer sur le modèle décadé un petit peu. Donc on, on prend ces, ces jeunes-là et effectivement on leur promet que s'ils se comportent bien qu'ils travaillent bien, eh bien, ils insèrent directement l'école des gardiens de la paix. Ce qui n'est pas le cas. Euh, vous avez des fois des personnes qui font des contrats et qui ne réussissent pas les concours et qui sont, qui sont exclus et qui pourtant formés auraient pu être des, des bons policiers. Mais parce mais, que, je ne sais pas, excuse-moi, il fallait un couper, je ne sais pas si vous êtes au oui. courant, mais grosso modo, un ADS devenu aujourd'hui un policier adjoint, c'est quatre mois de formation. Il y a quelques mois, c'était que 3 mois. Et en réalité, euh, ils sont un peu plus de 10 000 la, dans la police nationale. Et hum, ils sont tout de suite versés dans le grand bain en assurant des missions de police secours, en ayant une formation de 4 mois. Alors que sur un, sont, ils assureront les mêmes missions car Rien de la Paix. Ils auront moins, quelques, moins de prérogatives. Mais ils assureront les mêmes missions. Euh, avec 4 mois de formation, euh, alors qu'un gardien de la place, c'est 12 mois. C'est revenu à 12 mois. Voilà, c'est revenu à 12 mois. Donc il y, y, y, y a un vrai problème de cohérence à ce niveau-là. Il euh, y a un autre problème, que tu disais, la formation initiale, il y a aussi la question de la formation continue. Et puis je vous parlais de vision, c'est-à-dire que donner aussi la possibilité à des gens, et là, ça veut dire peut-être revoir le schéma global de la DGPN, euh, c'est-à-dire de permettre à des gens qui veulent devenir publicistes, parce qu'il y a une grave crise de la vocation à mon sens, hein, donc, et d'ailleurs, la, la preuve en est, c'est que le niveau de recrutement est de plus en plus bas. Euh, il se maintient à peu près pour les officiers, pour les commissaires. D'ailleurs, parfois même c'est même disproportionné au regard de ce qu'on fait réellement. Il y a une exigence intellectuelle. Voilà. Il y a en plus une, un caractère monolithique de, de, des recrutements. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de scientifiques, on n'a plus du, du tout de gens qui sont issus des filières professionnelles, etc. C'est que des gens issus de Sciences pauvres ou du droit ça pose aussi des difficultés, puisque la force de la police, c'est sa capacité à se dissimuler, à être furtive en réalité, à être dans le milieu, dans la société. Voilà. C'est pour ça qu'on est distinct des gendarmes. Il y a des spécificités sur lesquelles il ne faut jamais qu'on perde le, le, le, la, la vue. Et, euh, et donc voilà, c'est-à-dire que euh, permettre à des gens qui veulent devenir policiers, de leur garantir que oui, si tu veux être euh, flic de PJ, on te permettra tout de suite à la sortie d'être flic de PJ, on te le garantit. Or, ce n'est pas ça. La sécurité publique étant dans un tel état de délabrement euh, en profite effectivement des sorties d'école pour armer les services qui sont en grande difficulté. Voilà. La police de la route, par exemple, est quelque chose qui n'existe pas. Il y a les CRS autoroutières qui travaillent un peu le jour et qui font essentiellement de l'assistance à... pour les accidents. Mais il n'y a pas de police de la route comme on peut voir dans d'autres pays. Voilà. Donner, à... Donner plus de spécialité en fait, à la sortie des écoles. Vous voyez je vais terminer par là et je serai mon collègue d'après, euh, Justement sur la formation, on se rend compte que le manque d'effectifs, effectivement, a commencé par la mutualisation des commissariats dans certains départements, euh, notamment de Grande Couronne. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, euh, puisque mutualiser des commissariats, donc sur euh, on regroupe 3 ou 4 commissariats, on n'en fait plus qu'un. Euh, au final, on s'aperçoit qu'au bout de certain nombre d'années, il manque des effectifs, quoi qu'il en soit. Donc je pense qu'il faut, effectivement, assurer une très bonne formation, mais il faut aussi euh, recruter... Parce qu'on manque justement de, de, de personnes pour être sur la voie publique, pour assurer l'émission de police-secours, pour remettre une véritable police de proximité, euh, type pilotier, euh, que j'ai bien connu moi à mon époque. Mais je pense que oui, il faut, euh, il faut remettre une police de proximité et ça, ça devrait être, être une priorité. Euh, parce qu'aujourd'hui, les, les effectifs sont tellement bas que nos collègues en police-secours, ils sont en voiture, ils vont d'un point A à un point B pour intervenir, mais il n'y a plus personne à pied. C'est-à-dire que le peu d'effectifs qu'il y a, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'îlotiers dans les secteurs, donc on avait, voilà, les gens pouvaient avoir, enfin, euh, connaissaient les îlotiers qui étaient sur leur secteur, pouvaient se confier à eux, pouvaient, voilà, c'était euh, rassurant. Maintenant, ben non, vous avez des effectifs qui sont en voiture, donc il n'y a plus ce lien police-population, parce que je pense qu'il faut renouer le lien, les tensions. Et ça, ça ne peut se faire que quand vous êtes à pied. Si vous arrivez en voiture voir les jeunes, puis euh, vous repartez deux minutes après, le lien ne se fait pas. Je pense que c'est un travail de fond aussi, euh, et pour apaiser les tensions aussi, parce que le but c'est d'apaiser les tensions. Euh, je pense qu'il voilà, faut remettre une véritable police de proximité. Alors on peut la changer de nom, on peut, peut l'appeler les îlotiers ou autre, mais voilà, il faut vraiment remettre des effectifs sur le terrain, un petit peu comme avait fait à l'époque à New York, le maire de New York, où il avait mis un policier à pied dans chaque coin de rue, justement, pour essayer de faire diminuer la C'est vrai que c'est. En principe, on n'est pas des Américains, mais ça pourrait être l'idée de, de remettre des effectifs à pied pour être au contact de la population et changer la tenue aussi, parce que je pense que euh, si vous voulez, euh, la tenue est très importante. Euh, on a changé de tenue à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Euh, ce changement de tenue, alors oui, il est peut-être bien pour certaines unités spécialisées, mais il n'est pas bien pour le policier qui est en police secours tous les jours. Euh, on pense que voilà, le, la tenue a une incidence. D'ailleurs, il y a eu des études psychologiques sur euh, la tenue, quand on la porte, comment on se comporte, et, la, et, la, et les gens, comment ils vous perçoivent avec la tenue. Donc on pense que la tenue des policiers devrait être à revoir pour ceux qui feront, je dirais, de la police de proximité. Il faut revoir cette tenue. La tenue, pour nous, n'est pas, pas adaptée. Elle n'est pas adaptée dans, dans quel sens euh, parole, mais... Psychologiquement et visuellement, c'est une tenue un peu paramilitaire. C'est plus du tout une tenue de policier. Comme il y avait à l'époque dans les années 90, vous aviez la tenue avec le blouson, vous aviez le. le voilà, c'était une tenue de policier. Là, on a affaire à une tenue d'intervention, qui n'est pas du tout le, le même registre. Et ça a une incidence sur ceux qui la portent effectivement et ceux qui l'aperçoivent aussi. Donc, ça s'est tiré d'une étude américaine, une psychologue américaine qui a fait une, une étude sur les uniformes et le comportement des personnes justement sur les uniformes. Et je pense que ça serait intéressant de, de pouvoir axer là-dessus parce que euh, je pense que plus de monde en patrouille pédestre et, et en îlotier, et, des change, et un changement de tenue permettra de retisser les liens avec la population, d'apaiser les tensions, et de ne pas nécessairement voir les policiers comme des gens qui interviennent tout le temps. Donc, le policier il est là aussi pour faire de la prévention, il est là aussi pour, pour accompagner ou pour enseigner les jeunes, ou pour enseigner, voilà, c'est un rôle euh, qui était important, je pense. Je, je ben justement, pour les 15 milliards, euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce que j'ai remarqué, enfin cas, je n'ai pas trouvé la ventilation de ces 15 milliards. Et je peux voilà. vous répondre, répondre là-dessus, on ne l'a pas non plus, bon. voilà. mais, Donc, mais euh, on a promis qu'on allait nous la donner. Oui, mais voilà. Donc, par je, exemple, je c'est euh, une... symptomatique de cet effet d'annonce où on fait des promesses, puis 15 milliards, puis peut-être que dans deux ans, ils vont se rendre compte que le budget est serré et, et ils vont revenir sur la loi de programmation et vont supprimer euh, peut-être 10 milliards. Ce qu'on a déjà vu du temps de Nicolas Sarkozy, qui une fois euh, au ministère de l'Intérieur avait fait une loi de programmation et arrivé au ministère des Finances, l'a euh, ce que je Pour, pour reprendre l'uniforme, c'est le comportement visiblement ouais, aussi pour Nicolas Sarkozy. Pour reprendre, c est, c est <rire> pour abonder dans le sens qui a été dit aussi... Euh, en fait, on prend vraiment le problème à l'envers, parce que, qu'effectivement, euh, euh, quel est le propos qui justifie cette nouvelle loi d'orientation et de programmation et de réforme de la police C'est qu'on manque d'effectifs. Mais il y a des tas de solutions au niveau du droit civil, au niveau de la procédure, qui ne sont pas envisagées. Euh, en 1992, on a dépénalisé les chèques sans provision, parce que justement, ça encombrait inutilement les commissariats. Euh, en 92, euh, euh, des, des, des plaintes chèques sans provision, il y en avait des tonnes qui arrivaient. Et euh, on s'est rendu compte que ça mobilisait trop de personnel et que ça encombrait la police. C'est une police qui, euh, qui encombrait, c'est une police inutile. Hein, à partir du moment où les gens font du papier, euh, justement, ils ne font rien d'autre. Donc, je vois par exemple dans la lot dans la lomie, euh, il, il, il propose par exemple euh, euh, au niveau de l'assurance pour la cybercriminalité en droit des assurances il y a le principe de subrogation l'assureur est subrogé dans les droits de son client et je trouve qu'on on on, on pourrait mettre en avant la responsabilité de l'assureur pour se subroger à son client pour lui-même porter la plainte et défendre l'intérêt général parce que justement, ce principe, il existe dans le code des assurances, mais il n'est jamais, euh, il jamais euh, comment dire, indiqué par les assureurs eux-mêmes. Et ça déchargerait d'autant euh, la police de prendre des plaintes pour des infractions, d'ailleurs, souvent qui n'ont aucune, euh, comment dire, incidence euh, et aucune résolution. Parce que j'ai regardé les statistiques de 2019, euh, l'élucidation des vols avec violence, c'est 14%. Les, les vols sans violence c'est 7%, les cambriolages de logements c'est 8%, les vols au sujet des véhicules c'est 6%. Donc on sait déjà d'avance que les plaintes que l'on va prendre au commissariat ont très peu de chances de trouver une élucidation. Ça veut dire qu'on encombre le service de police, on, on mobilise du personnel à prendre des plaintes dont on sait déjà s'il n'y a aucun élément qui permette euh, de, de commencer une investigation qui sera euh, efficace, eh bien c'est autant de temps perdu. L'assureur, par exemple, dans le cadre du principe de subrogation, pourrait très bien recevoir euh, la déclaration de euh, son client et simplement informer le ministère de l'Intérieur de tel vol, de tel ceci, de tel cela. Et à lui de juger s'il y a des indices, parce que euh, comme les chiffres le montrent, en fait, les vols avec violence, c'est quand il y a des témoins, quand il y a des traces. Hein. Euh, les vols sans violence, c'est pareil. Et à partir du moment où on n'a aucun élément pour commencer une investigation, ça ne sert à rien. Euh, enfin, de la, de la plainte, c'est triste à dire, mais la plainte, elle, elle est purement statistique. Et euh, la comptabilité de cette statistique, ce n'est pas... Enfin, si on veut de l'efficacité policière, ce n'est pas à la police de, de, de la gérer. Quoi. Puisque de toute façon, l'assureur la gère déjà. Enfin, C'est une idée que je vous, que je vous soumets, puisqu'on a déjà le précédent euh, de la dépénalisation euh, des, des, chèques, euh, des chèques sans provision. Euh, J'avais encore d'autres choses à dire. Oui, euh, euh, pour... Euh, pour la cybercriminalité, il y a aussi, par exemple, au niveau du droit civil, plutôt que, euh, plutôt que de, de faire des choses compliquées au niveau procédurier, on pourrait, au, au niveau du droit civil, poser une obligation de résultat en matière de sécurité informatique. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font installer des systèmes informatiques qui sont de véritables gruyères. C'est pour ça qu'il y a autant de criminalité informatique parce que euh, les, les logiciels qu'on nous vend ne sont pas validés. Euh, je connaissais quelqu'un qui, qui faisait de la validation chez, euh, chez Microsoft, je crois. Euh, les programmes sont vendus avant même qu'ils soient intégralement validés. Donc ils gardent un, un, un petit nombre d'ingénieurs pour continuer à débuguer le logiciel, mais on vend des, des logiciels qui sont buggés. Donc c'est ça qui fait la fragilité des systèmes informatiques. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a quand même un fossé entre la qualité des logiciels qu'on vend aux services financiers et la qualité des logiciels qu'on vend au reste de, des acteurs économiques. On n'a jamais entendu la Société Générale se plaindre d'un... Un, le jour où il y a un problème, c'est un facteur humain euh, oui et non, parce que au niveau de la programmation, il y a une qualité, il y a des règles de qualité à respecter. Et aujourd'hui, les, les, les producteurs de logiciels sont dans la précipitation. Donc, ils vendent des produits qui ne sont pas finis. Donc, si le législateur posait une obligation de résultat en matière de sécurité informatique eh bien ça réglerait déjà beaucoup de problèmes d'un seul coup sans que... Et ça ferait diminuer du même, euh, du même coup, ça ferait diminuer la criminalité en question. Est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects du coup Parce que donc sur la, la décomposition, dont on a interrogé notamment le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et la, la DEPAFI direction financière hein, qui pilote le global du, du projet de, de, de loi. Et on leur a demandé à plusieurs reprises s'il si, euh, est prévu d'ouvrir des écoles de police. Alors le ministre, hier d'ailleurs, sur la mission sécurité, euh, nous a dit que... Oui, il faudrait d'ailleurs, il faudrait... Euh, euh, Comment on dit Ah, il faudrait que je pense... à hein, bon, Il faudrait ouvrir des écoles de police, mais il n'y en a aucune trace dans la loi de programmation, et encore moins dans le budget 2023. Donc ça veut dire qu'ils en construire une seule en 2023, s'ils commencent à reconstruire une en 2024, donc ça reviendra peut-être en 2025, 2026 au mieux, et pourtant il y a eu 1500 recrutements, enfin bon 7500 qui sont prévus en police et, et gendarmerie d'ici là, sans compter que comme on a recruté effectivement 10 000 policiers supplémentaires, euh, il, y retraite, policier, en fait, donc, il y a aussi des départs en retraite, ceux qui ne veulent plus faire policier, il y a aussi des sortants, en même temps que les entrants, donc ça fait quand même beaucoup de gens à former. Il repasse à 12 mois alors qu'on sait que les écoles sont tendues. C'est quoi votre analyse sur le sujet Est-ce qu'il faut. La priorité c'est quoi C'est ouvrir les écoles de police, allonger la durée de formation, les deux mots capitaine Il <rire> faut c'est penser sur le temps long déjà. Donc là en fait il raisonne sur le temps court par rapport aux Jeux olympiques, mm -hmm. euh, par rapport aux élections politiques qui sont à venir pour les prochaines années. Or en réalité, il faut raisonner sur le temps long, sur une échelle de 15 ans 15 ans. Donc là, les réservistes opérationnels, c'est une très mauvaise idée. On peut comprendre que l'État réponde à un souci euh, d'avoir des gens qui veulent aider un peu la police, etc. Et il faut quand même rester sérieux. J'ai un métier de policier, c'est un métier avec une formation. C est, c est, voilà, on ne peut pas s'improviser. en l'espace de 2-3 semaines, policier, euh, enfin, c'est inacceptable. Euh, sur la réserve, je m'attarde un peu là-dessus, euh, parce que ça va être en débat, et vu commence à la mettre en œuvre, ben, là, on est même sur 10 jours hein, pour service opérationnel de la police, après il y a quelques jours en plus, ça. Voilà, voilà. mais c'est même pas aligné sur la gendarmerie, Donc, la réserve opérationnelle de la gendarmerie pour laquelle ils sont globalement satisfaits les gendarmes, enfin, bien, ça fonctionne bien, les gens sont fidélisés, euh, on, a, euh, on, on a même pas fait cet alignement là, Donc, est-ce que le truc c'est que, est-ce que votre position c'est de dire non, il faut pas de réserve opérationnelle euh, civile parce que les civils n'ont rien à faire là-dedans, etc. Ou si c'était avec une vraie formation euh, plus structurée, plus organisée et surtout à des tâches déterminées qui ne soient pas les tâches les plus exposées, et les plus, ouais, les plus exposées euh, alors effectivement il, ça pourrait être utile d'avoir un peu cette respiration au sein de la, de la police. Je peux me permettre, moi ce qui me déplaît dans l'idée de la réserve opérationnelle, c'est qu'on a l'impression qu'on a un risque de guerre civile. voilà La France serait un pays où il y a un risque de guerre civile, donc il faut créer des forces de police mobilisables tout de suite, histoire de, que, que, que l'ordre règne. Moi c'est comme ça que je, que, que je le ressens. Euh, je pense que euh, si, si on s'est euh, anticipé et on s'est modifié euh, la charge de travail qui existe déjà dans les commissariats, euh, par exemple, comme je le disais, avec la euh, le principe de subrogation de l'assureur, si, si on, on, on, peut mettre, on peut libérer déjà suffisamment euh, de personnel pour faire, comme ce que disait le collègue, euh, pour faire de l'îlotage, pour faire euh, des patrouilles pédestres, et pour recréer le lien hein, de confiance entre le policier et euh, la population parce qu'effectivement euh, euh, mm -hmm. euh, il n'existe plus aujourd'hui et ça se ressent, ça se ressent on voit bien que, que... et donc si en plus on crée une réserve de, policie, de réserve euh, opérationnelle ben, on, on... moi j'interprète ça comme un gouvernement qui n'a pas confiance dans l'avenir un gouvernement qui a peur de soulèvement euh, euh, et donc euh, non, c'est totalement négatif pour moi cette idée-là. je crois compléter, nous, Geoffroy aussi complétera aussi. Euh, non, nous, pour nous, on pense que la réserve opérationnelle doit être, doit être supprimée. On doit faire un recrutement de titulaires, c'est-à-dire qu'on prévoit, comme disait Geoffroy, sur 15 ans on prévoit pour avoir le nombre suffisant de policiers. Euh, chez les gendarmes, euh, le problème c'est que c'est militaire. Là aussi, on en revient que les gendarmes sont quand même une force militaire, même s'ils sont intégrés au ministère intérieur. Mais ils sont quand même militaires, ils ne sont pas civils comme nous, la police nationale. Euh, on pense que c'est une erreur, justement, de, de, même de la gendarmerie, au final, parce que euh, des réservistes qui prennent... Enfin, il bon, y a peut-être moins de problèmes en gendarmerie, mais on pense que non. Euh, les réservistes sont à l'armée, comme c'était à l'époque, où les gens étaient réservistes dans un régiment d'armée, d'infanterie, etc., mais pas, justement, dans les missions de police sont en zone gendarmerie, dans une zone de campagne, une zone urbaine. Euh, voilà, je pense que euh, c'est une erreur. Euh, voilà. Mais effectivement, euh, c'est là, c'est fait pour pallier le manque d'effectifs. Et nous, ce qu'on craint, c'est que euh, ben, la réserve opérationnelle, elle remplacera bientôt des policiers titulaires. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un titulaire dans l'équipage et vous aurez 4 ou 5 réservistes. Voilà, donc c'est des gens qui seront là 90 jours. Euh, quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes tenu, vous avez des droits et des devoirs. Policier qui sera à la 90 jours, donc qu'est-ce qu'il va faire après Est-ce qu'il va conserver ses équipements euh, Le devoir de réserve, où va-t-il être Vous voyez, c'est des, des problèmes que l'on peut se poser. D'être réserviste et devenir commissaire de police aussi, l'enfant de police, c'est prévu tout ça. Une vaste, une vaste mascarade. Euh, oui, c'est une histoire de grade aussi. Oui, euh, voilà, et euh, puis euh, c'est euh, quand même euh, assez euh, rentable hein, d'être réserviste. Hein. Euh, C'est-à-dire l'argent qui sera consacré à ce budget, il devrait être consacré à titulaire euh, — Qu'est-ce que ça veut dire, cet alignement sur la gendarmerie Je ne comprends pas, en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Bah, c'est une militarisation. C'est ouais, rhétorique, ma question. question — Juste même. sur la durée de formation qui doit être euh, dans la réserve opérationnelle. des oui. gendarmes, c'est un mois de formation. militaire en police, ils ont oui. mis à 10 jours. Oui. Ils auraient pu au moins aligner la durée de formation oui c'est ça, ça que je veux dire. Non mais tout à fait, mais ce n'était pas une question qui vous était adressée personnellement, c'était une question adressée aux gens qui pensent cette réforme. La police n'est plus capable d'inventer, d'avoir de l'audace, d'avoir sa spécificité. C'est-à-dire que là, sur les DDPN, on a un alignement de l'organisation gendarmique, sur l'organisation gendarmique, sur la réserve opérationnelle, pareil. C'est quoi l'étape d'après On voit que la préfecture de police, qui peut avoir ses avantages en termes de structure... Concentré avec une certaine autonomie, euh, dispose encore de pouvoir en matière de police judiciaire de renseignement, y a-t-il pas des choses à, à revoir en hein, ces matières-là, vous d'avoir une telle concentration, ça pose quand même, euh, ça pose question. Euh, quand on parle de mutualisation, quand on parle de réserve, vous savez, -à, à quoi ça fait penser En fait, ce sont des mots pour parler d'une institution qui est en train d'être précarisée, tout simplement, et au lieu de revoir, par exemple, la centralisation, qui est très excessive dans la police, parce qu'il ne manque pas de policiers, on bien sûr qu'il faut qu'on en recrute davantage, il n'y a pas de problème, mais le nombre de policiers affectés à la direction générale de la police nationale ne cesse d'augmenter, lui, ne cesse d'augmenter, et le budget avec. Où sont ces gens Ils sont dans les structures de communication, ils sont dans les structures d'état-major, vous voyez Ils ne sont pas dans les structures de formation parce que c là, pour répondre à votre question, elle est là, là, là la problématique. Il y a un gros problème de formation. Vous avez une direction centrale de, du recrutement et de la formation qui en a été un, un corps privé de bras hein, euh, parce que doit jongler entre la DRCP et la préfecture de police qui regroupe aussi les services de formation. Donc euh, voilà, il y, a, il y a un énorme problème, si vous voulez, sur sur la mission. J'insiste toujours. C'est vrai qu'on pourra, vrai qu pourra euh, alléger euh, la charge de travail des policiers euh, en, en réduisant un peu la, la prise de plainte. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une massification. Et il y a la prise de plainte et puis il y a la, la, les consignes qui sont données, enfin les objectifs qui sont fixés par le ministre de l'Intérieur. Oui. De, de, tout ce qui est de l'initiative, oui. à la fois en police administrative, et, et, j en j en vais, et il y en a par la en, en, a en a police judiciaire. Je vous le dis, à mon, à mon modeste niveau, pour le 77, les quelques opérations qu'on a menées, euh, euh, parce que euh, tu dis qu'il n'y a pas de risque de guerre civile, etc. Ok, non, c'était l'impression que ça donne, cette espèce de, de oui, discours oui. Qui, qui vise à... Je suis d'accord des, des réserves. Quand tu vois, dans l'OMI, il y a une suspension à un moment un peu de l'état droit. Où on oui, tous les pouvoirs... Oui, oui, oui c'est oui, ça, ça, oui. ça. Bon, c'est sûr. <rire> Mais si tu veux, la fragmentation sur le terrain, on la voit. Bon. Et cette fragmentation, elle passe euh, notamment par des commerces, des commerces communautaires. Et ces commerces-là, parfois, euh, emploient des gens euh, irrégulièrement. Donc les quelques opérations qu'on a menées pour voir s'il n'y avait pas du travail moi, moi, si, y si tout était en règle sur les questions d'hygiène, etc., sont très rarement suivies des faits. Mm -hmm. oui. Très rarement. Donc en fait, se pose toujours la question de l'efficacité. Moi, je pense mm -hmm. que la population aime la police nationale, aime la gendarmerie, etc. Le problème, c'est l'efficacité. Les gens, en fait, sont toujours parfois démunis quand ils voient que ben, le résultat de l'action est finalement assez minime, voire parfois Il y a quand même une tendance, là, je vois les plans euh, lutte contre les rodéos, les plans stup, etc. Et c'est jamais l'autorité judiciaire qui a la manœuvre. C'est toujours le ministre de l'Intérieur. <coughs> euh, bon, euh... Vous savez que les plans anti rodéo etc., sur nos, nos, nos... contrôles routiers, c'est intitulé anti rodéo urbain en réalité, sur des contrôles routiers. Mmh. Et puis il faut savoir aussi que les, les collègues, si vous voulez, je voulais comprendre, hein, j'ai failli être tué en opération il y a deux mois, Donc, si vous voulez contrôler quelqu'un euh, qui risque de vous, de vous broyer avec son véhicule de 2 tonnes, juste pour satisfaire à certaines statistiques, bon, on fait doucement rire. Hein, parce qu'il euh, y a sans doute des techniques d'intervention beaucoup plus euh, efficaces, notamment au Japon, etc. Ah, mais est-ce que l'autorité politique est prête à accepter ça voilà. quand vous avez quelques dizaines de personnes quoi, bah, par exemple ils tirent avec de la peinture qui, qui marque les, les, les véhicules cool. ou qui marque les personnes bon. euh, voilà, est-ce que en fait, qu est jusqu'où l'autorité politique nous, nous donne l'autorisation d'intervenir voilà. euh, et se pose là-dessus la question, en parle, on en parle souvent la question de la violence légitime de l'État. Euh, évidemment que la police la c'est police, une institution extrêmement réglementée contrôlée, etc. il n'y a pas de problème là-dessus mais en réalité, le sentiment des, des flics de terrain, c'est qu'on euh, ne peut quasiment plus agir. Alors, il nous a, a équipés de caméras, très bien. Mais en quoi l'équipement de caméras, si vous voulez, renforce notre, notre capacité à, à réagir, euh, parfois utilement, parfois vigoureusement dans les quartiers Parce qu'en en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est facile de parler de la police sans en avoir jamais fait, etc. Euh, mais en réalité, il faut distinguer les, les, les, les domaines de police dont on parle la police judiciaire, c'est la police judiciaire moi j'étais été d'état-major adjoint de la CPJ pendant deux ans je travaillais avec Mirabelle Estrasi ce fut euh, deux très bonnes années euh, j'ai appris beaucoup de choses la sécurité publique a sa spécialité bon. euh, la sécurité publique effectivement, toute la question des partenariats de la prévention, c'est très très important mais il y a aussi la question de qui tient la voie publique, qui tient la rue vous voyez ce que je dis et quand vous avez... Euh, la, L'impossibilité, sinon par des, des espèces d'opérations médiatiques, coups de poing, on fait de la gesticulation, etc. Si vous n'avez pas la capacité, vous, en tant que policier, avec la justice, de, de régler réellement un problème de trafic de cigarettes, euh, d'harcèlement de gens qui sont là, qui zonent, etc., si vous n'avez pas cette capacité-là, en fait, vous faites de la gesticulation. Et vous savez quoi Ce sentiment de gesticulation, il est partagé par beaucoup de policiers sur la République. Et donc, c'est ça. Et donc, il ne faut pas le perdre de vue, ça. Vous voyez Il y a toujours, en fait, comme on pense que le, le, le monde, parfois, est, est un peu angélique, etc. Non, le monde n'est pas angélique, le monde est extrêmement difficile, très dur. Et la, la, la, la, la rue, la sécurité publique, la voie publique, c'est un monde de rivalité, c'est un monde de confrontation. Il ne faut jamais oublier ça, de vue, parce que sinon, on peut tomber dans les discours. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la théorie, le droit, très bien. Maintenant, parlons pratique, parlons réalité, parlons culture, parlons histoire. Vous voyez ça. Euh, évidemment qu'il y a la police de proximité, mais la police de proximité, où est-ce qu'on va trouver des effectifs il faut, il faut un an, un an et demi pour juste former académiquement un policier. Ensuite, sur le terrain, un très bon policier, par exemple, les gens avec lesquels je travaille au quotidien, qui sont avec moi, qui assurent ma sécurité, qui sont des, des collègues formidables, ils ont quoi 20, 25 ans de voie publique C'est un métier, c'est un métier de voie publique. Comme c'est un métier d'être enquêteur en police judiciaire, comme c'est un métier d'être au renseignement. Comme c'est un métier trop CRS. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je dirais que c'est cette logique très généraliste nous pose vraiment un problème, un énorme problème. Et moi, ce qui me désole, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint la, la FSU, c'est aussi de voir le silence assourdissant des, des syndicats d'accompagnement. Mmh. Enfin, c'est ça qui est un problème. Juste une petite ra chose rapide pour compléter. on la course au chiffre, oui, il faut l'arrêter. Je pense que quand on a voulu quantifier le travail du policier ça n'a pas été la bonne solution le policier il est là pour la protection des personnes et des biens il n'est pas là pour des statistiques pour des objectifs voilà. qualitatifs voilà on est là sur du qualitatif et pas du quantitatif euh, ramener quelqu'un avec une barrette de shit c'est pour moi c'est pas du travail des policier enfin, voilà c'est le du travail du policier voilà, ça encombre les tribunaux, ça encombre des affaires ou ça encombre les, les, les gens qui sont dans les SAIP pour, pour pouvoir faire les enquêtes. Voilà, c'est, comme disait le, le, le collègue aussi, ça va mettre des, des plaintes qui ne serviront au final à rien. Euh, après, il euh, y a un vaste débat aussi. Est-ce que, justement, on, il devrait y avoir un débat sur la dépénalisation du cannabis Voilà, ça, c'est peut-être un sujet à apporter. Ensuite, sur la LOPMI, euh, tant qu'on développera pas le nombre de magistrats et le nombre de greffiers voilà, parce que je pense qu'une personne qui est, qui est qui est interpellée pour un délit, euh, elle doit être jugée rapidement. C'est-à-dire que pour comprendre la sanction, pour comprendre, pour que c'est un effet psychologique, euh, si vous êtes jugé trois ans après, il n'y a plus d'effet psychologique. C'est-à-dire que même le magistrat, il va avoir une affaire, il va juger une affaire au bout de trois ans. Euh, quelle est l'intérêt aussi de la personne Elle va être jugée, oui effectivement, mais est-ce qu'elle aura conscience de faits Alors, je pense que euh, c'est bien de. de, de, de mais je pense que c'est tout un ensemble je pense que la sécurité publique et la sécurité de tous les citoyens ça, ça passe par tout un ensemble c'est à dire que ce soit les, les, les magistrats que ce soit les greffiers que ce soit également euh, on a perdu du terrain aussi dans les dans, les, dans, dans, dans, les, dans, dans certains endroits il n'y plus il y a plus de il y a plus de fonction publique la fonction publique a été tellement démantelée que bah, elle est plus dans certains endroits où il faudrait une fonction publique où il faudrait dans bon, l'époque, il y avait les, les facteurs, hein, qui, ouais. qui étaient des fonctionnaires. Voilà, on a tout sans enlevé, les impôts. sans des impôts. Vrai. Voilà. Donc, on, en fait, on, je pense que c'est un ensemble. Si on veut de arriver, euh, ouais. voilà, et, et qu'on arrête la course aux chiffres, je dirais que euh, gagner des bâtons en disant vite vite, vite, il faut trouver des interpellations. Non, c'est pas ça. Le travail de policier, le, poli, le travail de policier doit être d'initiative ou sur réquisition, c'est-à-dire une personne qui vous appelle euh, sur, la, pour un appel 17, effectivement vous allez euh, intervenir. Mais on ne doit pas être euh, aux ordres en disant attention, euh, il nous faut encore euh, 40 interpellations, il nous faut... Euh, non, ça c'est pas du travail de policier. Si D'ailleurs, pourquoi avoir encore plus d'OPJ Parce que euh, mmh. ça on se pose pas la question, c'est pourquoi avoir plus d'OPJ pour faire encore plus de garde à vue et plus de procédures euh, euh, mal ficelées qui vont arriver, parce que les magistrats voient aussi arriver euh, des procédures qui sont non seulement pleines de fautes orthographes, mais aussi très mal ficelées, qui ne résistent pas à, à, à, au, au tribunal. Le tri même, euh, on ne les présente pas. Autrefois, quand j'ai commencé à la police judiciaire, nous-mêmes, on, on, on, on hésitait à présenter des personnes magistrats dès lors qu'il y avait un doute sur la solidité de la procédure aujourd'hui j'ai l'impression que euh, on, on, on fait le on fait la compétition à l'accumulation de procédures à l'accumulation de garde à vue, à la camu... enfin c'est ça la compétition du chiffre mais on comme disait les camarades tout à l'heure un opj c'est quand même le code de procédure pénale hein. c'est un nombre important d'articles du code de procédure pénale à connaître, à comprendre et à appliquer. Donc même si, si, si on fait euh, trois mois de formation, à mon avis, trois mois de formation, c'est insuffisant pour faire un bon OPJ. Parce que, euh, comme, comme ils le disent, c'est quand même un métier. Un métier, il, y a, il, y a, il faut avoir les compétences, il faut avoir les connaissances, et puis il faut avoir le vécu. Parce que quand on rentre dans la police, quand on est jeune policier, ben on est pris en charge par des anciens qui nous apprennent à faire le travail et qui nous apprennent aussi euh, euh, des, des, des, des, des, des techniques euh, qu'on qu n'apprendra pas à l'école, qu'on n'apprendra pas à la formation. Or, si aujourd'hui on sort énormément de nouveaux policiers, qu'on les met sur le terrain, qui ne sont pas encadrés, ben, ça, à mon avis... Ça, ça ne servira pas à grand chose. Ça, ça, ça risque même d'aggraver le, le, la défiance de la population avec la police, parce qu'on euh, aura des gens qui sont dépourvus de compétences et à qui on demande de faire un métier qu'ils ne maîtrisent pas. Et par rapport à la plateforme TZ, euh, a priori, c'est censé euh, suppléer, on va dire, au manque d'effectifs pour enregistrer les plaintes. Ça fonctionne, ça Vous avez des retours Comment ça se passe J'ai pas de retour là-dessus. C'est centralisé, oui. donc enfin, le service centralisé qui gère TZ, il est laissé dans les commissariats et tout. Hein. Donc, voilà, ah, point, ça ne retourne un... pas sur le local. Non, on ah, dit, c est, c est, si ça retourne sur le temps local, temps. Ce, sera, ce sera sur des services d'enquête qui de toute façon seront, seront saisis ponctuellement. et Il n'y a pas un, retour, euh, pas un retour automatique. Mais qu enfin, qu qu'est-ce qu'il y a Pardon. A, on parle beaucoup de dématérialisation dans le projet, notamment sur les copines. Quel regard vous avez sur la dématérialisation Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme effet Est-ce que vous y êtes favorable ou pas La plainte en ligne et ouais, la plainte en visio. C'est ça. Oui, il y a son qui truc, sont dans le texte. Sur ouais. laquelle la, la, dé... la rapport des droits dit que, parce qu'on le voit dans tous les services publics, quand on crée de la dématérialisation, on se crée des ruptures d'accès aux droits. Et, et il y a des gens qui ne finir encore plus. donc Vous voyez les mêmes dangers je pense qu'il faut que ça soit accompagné quand même, le, le fait de rencontrer à un moment un professionnel, c'est indispensable. C'est comme quand vous avez, vous entamez une procédure judiciaire, vous allez voir un avocat. Donc euh, oui, et de, de donner une porte, donner un, euh, une porte d'accès numérique euh, au service de l'État, oui bien sûr, bien sûr. Mais attention, dans quel objectif avec quel objectif Parce que euh, bon, il y a aussi, aussi tout un travail de suivi ensuite euh, qui est extrêmement lourd à gérer. Mais oui, dans, dans, dans soi, oui. Pour permettre pour mettre à ce qu'une information parvienne à l'État, nous utiliserons davantage la voie numérique. Ça, oui. Par contre, parler de numérisation pour éviter à l'État d'agir efficacement, alors là, non. Parce qu'on en a vu, un certain, un certain nombre de cas, euh, la mise en place de procédures dématérialisées euh, ou, ou des plaintes plainte en ligne etc et où les gens vont quand même au commissariat, ne ouais. veulent pas passer par la plainte en ligne et les instructions dans les services c'est ah non vous prenez pas parce qu'il y a la plainte en ligne ouais. et donc on n'est pas sur quelque chose qui y a en plus pour améliorer le service mais à la place d'eux. Ouais. Je pense que le collègue a tout à fait raison le fait de, de davantage agir parce que sur la question des atteintes aux biens effectivement il y a le principe de la subrogation des assurances peut d'être renforcer ce principe là. Ouais. Mais euh, en fait ce qu'il faut c'est permettre à tout à chacun d'accéder à la police par voie numérique ou par voie physique, mais qu'il y ait quand même une capacité, s'il vous plaît, aux policiers et aux services de filtrer. Voilà, de filtrer. Un peu plus de confiance aussi. Et cette confiance-là, elle ne sera la contrepartie que de la, la, la mise en exergue de davantage de transparence et de responsabilité, vous voyez, qui n'existe pas en réalité un directeur départemental de la sécurité publique. Qui le connaît À, à qui rend-il des comptes Pareil pour le préfet. À okay. un temps donné à 5h du matin combien il y a d'effectifs de police pour assurer l'émission de cette police secours Pouvez-vous nous les donner précisément Personne ne leur demande ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc le fait qu'on donne davantage de, de confiance aux policiers, oui, je suis pour, mais par contre qu'on donne aussi plus de responsabilité. Et une responsabilité ouverte à la société civile. Pas en interne. Que les gens sachent ce qui se passe. Évidemment, quand ils sauront ce qui se passe, qu'il y a tel ou tel scandale, ils et... réagiront et davantage. Il y a une omerta, une omerta qui est très forte, très forte. Nous pensons que pour, justement, pour compléter, pour les nominations des directeurs départementaux, on pense qu'on devrait changer un petit peu le système de nomination comme les directeurs centraux voilà. aussi, éviter les parachutages. Qu'est-ce que, qu que vous proposez du concrètement Eh bien, soit, bah, par exemple, pour les directeurs centraux, à se demander d'ailleurs s'il fallait conserver tous les directeurs centraux, hein, parce que après, les directeurs centraux s'interroger sur leur réalité, euh, mais qu'il bah, qu n'y ait une confirmation par le, par le Parlement, vous voyez, qu'on passe éventuellement à des directions générales quand ça s'impose, donc des directions centrales, que les, les, les gens soient proposés par l'exécutif et validés par le Parlement, vous voyez parce qu'en plus, ça, ça, ça donne une onction démocratique qui permettra à la personne de s'exprimer un peu plus librement et d'agir plus librement. Oui, simplement pour... Il y a Médialisé qui... Oui, non, et... ah, série, c est c est pardon, ça. si tu voulais... Non, Antoine d'abord et Bien sûr, vas-y, vas-y. <rire> parce qu'en plus, c'est dans la suite. Ce, cette question-là, c'est celle qui répond à ce que vous disiez euh, tout à l'heure quand vous dites qu'on ne peut plus agir sur le terrain. Parce que... Moi, quand je vous ai écouté, je me disais, ah, mais c'est pas vrai, est-ce qu'il est en train de me dire que le problème de la police et de la justice, comme, euh, comme on avait eu le problème J'imagine que, que c'est pas le cas. Pas du tout. J'imagine bien que c'est pas le cas. Donc je me dis, mais quel est le, quel est le sujet Du coup, quel est le, quel est, quelle est la problématique que vous avez, euh, en fin de compte, sur, euh, sur le mode d'action Parce que vous avez dit beaucoup, on a l'impression qu'on nous mobilise sur des tâches et qu'ensuite, derrière, euh, il ne se passe rien ou c'est pas suivi des faits. Donc est-ce que c'est un problème en aval, c'est-à-dire euh, effectivement euh, ce qui se passe avec la justice, mais je, je comprends que ce n'est pas nécessairement ce problème-là, ou est-ce que c'est un problème en amont et justement ça pose la question de la responsabilité politique à l'intérieur de la police. c'est quel est le bah, si l'endroit sur lequel on peut agir le bon, rapidement Il oui. euh, y a des tâches indues, il y a des tâches indues. Je donne un exemple. Euh, par exemple, aujourd'hui, on recense le nombre de stations-service ouvertes et en capacité de donner. Ça, pour moi, ça devrait être la police qui le fait. il y a un, un ministre des Transports, qui travaille avec la préfecture, oui. Donc, ça, charge indue. Ça, oui. probablement. Bon. Ensuite, deuxième point, la, deuxième point, la question de la légitime défense, enfin, la, enfin, la, la violence légitime. légitime. Est-ce que nous acceptons que la police fasse preuve de violence légitime pour dégager des gens qui pourrissent des quartiers Et que ça soit filmé. Est-ce que l'autorité politique accepte ça Oui ou non Et enfin, c'est la question juste de la, la, comment de la proportion dans l'action. Est-ce que, est que la, la, la, jusqu'où la police, la police peut aller dans son action Qu'est-ce qu'on lui demande réellement de faire c'est-à-dire la question de l'efficacité. Est-ce que l'action de la police est réellement efficace Et donc là, effectivement, ça pose la question de la justice. Sur, sur, en fait, la... Tout ensemble, sur, mais... sur la justice, justement, le, le, le problème de cette lopmie, c'est on dirait que euh, la police, il faut, euh, faut la rendre la plus efficace, il faut qu'elle prenne les choses en main, etc., mais euh, je parlais tout à l'heure du code de procédure pénale. Euh, normalement, la police, elle rend compte aux magistrats. Or, euh, là, j'ai l'impression, justement, avec cette montée en puissance du préfet, euh, qu'on va écarter... Le pouvoir de contrôle et de direction de la police judiciaire, mais de façon générale, la police judiciaire, parce qu'il y a la direction centrale de la police judiciaire, mais en commissariat, on fait aussi de la police judiciaire, la police de l'air et des frontières, ou je ne sais plus comment c est c est ça s'appelle aujourd'hui, fait aussi de la police judiciaire. Donc il y a des de partout. Mais, mais les, mots les mots sont trompeurs. Pardon Les mots sont trompeurs. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, on fait de la police judiciaire, mais ce que fait la police judiciaire, la DCPJ n'est pas.. Ah oui, ce non, fait... non, mais en fait, c'est la même, la même problématique avec les OPJ. On parle oui. d'officiers de police judiciaire, oui. en fait ils ne sont pas officiers. Aujourd'hui, on va avoir des gens qui sont sortiront de l'école et qui seront OPJ. Mm -hmm. Et de, de parle, en fait. Ouais, Parce que ça, ça, ça va être du bricolage, ça va être. On, on, on, on va, on... en plus, vis-à-vis -vis des, des, des magistrats, on va perdre la confiance, on va perdre, euh, euh, comment dire. Euh, on ne pas nous trouver sérieux quoi. C est, c est, si, on, si, on, si on fabrique des, des agents de police eh, ou, ou des officiers ou, ou, qui, qui, qui ne savent pas monter une procédure au début quand j'étais à la police judiciaire on était un groupe d'enquête aujourd'hui c'est chaque fonctionnaire qui a sa pile de dossiers et à partir du moment où son dossier commence à prendre de l'ampleur on fait une réunion et on, on, on organise l'intervention et il devient directeur d'enquête. Mais autrefois, on avait un procédurier dans le groupe, on avait euh, des, des, des, des collègues qui s'occupaient des recherches, des contrôles, etc. C'était un travail très structuré. Et quand on présentait un dossier euh, au magistrat, c'était un dossier qui était rangé, il y avait il y avait un feuillet garde à vue il y avait un, un feuillet scellé il y avait un feuillet c'était vraiment ouais. construit aujourd'hui euh, que font les magistrats les magistrats ne lisent plus les dossiers ils ne les contrôlent même plus ils lisent plus que euh, le rapport de police et il de synthèse le rapport de synthèse, ouais, le rapport de synthèse. et il suffit que le rapport de synthèse enfin je vais te euh, raconte n'importe quoi c'est là-dessus que euh, le, le magistrat va se faire son idée. Alors que dans le dossier, il y a des éléments, euh, qui, qui, qui, il suffit qu'on les regarde, qui montrent que ça a été mal fait. Voilà. Je voulais juste vas -y, vas -y. Pardon, juste intervenir sur un point très très important, c'est bon, la formation continue. On voit souvent qu'il y a eu des problématiques dans les gestes techniques professionnels. Les personnes sont décédées sur la voie publique, euh, ben parce qu'il y a un manque de formation Et là, on... continue. Euh, C'est catastrophique. Euh, Par exemple, pour les gestes professionnels, il faut savoir que, bon, à, mis à part l'école de police, si euh, après vous ne vous inscrivez pas au stage, ce n'est pas obligatoire. Donc, effectivement, à part vos séances de tir qui sont obligatoires, les gestes techniques ne sont pas obligatoires. Donc, la problématique qui se pose, et j'avais à l'époque contacté euh, Alain Boquet, euh, qui est maître d'arts martiaux, qui est l'ancien créateur des brigades anti dans les années 80, début des années 80, donc il était policier. Qui, était, qui faisait des arts martiaux, et on avait eu justement des longues discussions pour, pour savoir les problèmes, euh, bon, sur les, des affaires qui avaient été euh, notamment non, non, pe... pas le sénateur à l'invoquer, c'est un policier, hein, non, non, pas du tout. C'est voilà. un député, euh, c'est Eric Bocquet qui ah sénateur. sénateurs. Voilà. Et donc il m'expliquait que ah, cool. euh, pour avoir une, une qualité des gestes, et pour éviter les drames qui se sont produits. En fait, les mouvements, déjà, ils doivent être compris par celui qui les fait, c'est-à-dire que quand vous faites un mouvement pour interpeller quelqu'un, voilà, c'est comme les arts martiaux, vous devez avoir une maîtrise du geste. Le geste, il doit être répété souvent, ce qui n'est pas le cas. Donc nous, les propositions que l'on avait faites à l'époque euh, auprès du ministère de l'Intérieur, euh, quand on avait été reçu c'était une formation continue, euh, obligatoire, sur le temps de travail, qui soit inclus dans le cycle de travail, c'est-à-dire que le pris à l'exemple à l'époque du 4-2, 4 jours de travail, 2 jours de repos, et ben, 3 jours de travail en voie publique, en police secours, et une journée obligatoire où on fait des gestes techniques professionnels, où on fait de la psychologie, où on fait du droit, où on fait de la remise à niveau, quelle qu'elle soit. Mais voilà, on pensait que c'était une bonne solution pour avoir une qualité des interventions, pour éviter les drames euh, qui, se, qui se produisent des fois sur la voie publique. Euh, voilà Quand je vais montrer justement euh, euh, à cette personne les vidéos, Certaines interpellations, il était, il me dit mais c'est pas possible. Normalement, quelqu'un qui maîtrise bien un geste professionnel, il doit pouvoir, il pas besoin de, à 3 ou 4 personnes sur une seule personne pour pouvoir l'interpeller. Normalement, euh, si la personne est normalement constituée, vous pouvez interpeller sans drame après, parce que le, le but c'est ça, c'est que on puisse interpeller une personne quand elle commet un délit, mais le but c'est enfin, pour éviter les drames aussi quand une personne décède, etc., sur la République, parce que le geste a été mal fait. Donc je pense que cette. C'est très important justement cette formation continue, elle doit être obligatoire, elle doit être sur le temps de travail, sur le cycle de ce travail, et pas à part. Parce qu'actuellement c'est qui est volontaire pour, pour, pour faire des stages, oui bah non là, on peut pas, on a passé de monde pour, pour mais faire oui. des... Voilà, mais, mais oui. et, et ça s'en ressent sur la qualité et les relations pour les populations, oui. parce qu'on pourrait intégrer des modules extérieurs de, de psychologues pour que nos collègues qui ont du mal peut-être rentrer en contact... Puisse apprendre à rentrer en contact avec des personnes sur la voie publique ça s'apprend tout ça si on ne vous l'apprend pas c'est pas inné euh, tout le voilà je pense que c'est des, des efforts justement qui doivent être mis en place et là on aborde justement le problème de la formation et du nombre de formateurs qui ne sont pas assez nombreux alors peut-être ouvrir la formation continue sur des personnes extérieures à la police nationale voilà, c'est peut-être un, un, un dossier important un enjeu mais il faut, comme disait Geoffroy, il faut le prévoir sur 15 ans. Voilà ça, c'est pas quelque chose qu'on peut arriver du jour au lendemain à tout maîtriser. Là, on est en déficit d'effectifs, on a un problème de, comme disait Geoffroy, de, de, de structuration, etc. Mais il faut, voilà, il faut vraiment se donner les moyens sur le long terme et pas à court terme en urgence où on essaye de trouver des solutions qui seront inefficaces. Juste deux choses parce que je pas comprendre que le temps est. Oui, euh, sur, voilà, sur la question des OPJ, euh, il y a effectivement la question des moyens, mais tout le monde dit ça. Il y a aussi une, une autre problématique, c'est celle de l'ancienneté des gens dans les services. C'est-à-dire que gérer des gens, commander des gens, moi j'aime pas le faire manager, commander des gens c'est un honneur. Commander des gens avec humanité, parfois avec autorité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est quelque chose d'autant plus difficile que les gens savent parfaitement que votre action est très limitée. Tant qu'on n'imposera pas des durées maximales d'affectation sur des postes, pas seulement en investigation, mais aussi sur des postes opérationnels, nous rencontrerons aussi, pas dans des unités où il y a beaucoup de sélections, je parle de la sécurité principale, de la sécurité publique ou de la police aux frontières par exemple. Tant qu'il n'y aura pas ces durées maximales d'affectation, nous serons confrontés à des gens qui seront qui seront devenus, au fil du temps, davantage parfois des fonctionnaires que des policiers. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, ça. Parce que, si vous voulez, euh, il voilà, y, y a des gens, malheureusement, qui, qui perdent de, de vue l'idée qu'ils ont quand même une mission à accomplir, un état d'esprit à avoir, etc. Vous voyez Bon. Et deuxième truc, ce que je voulais vous dire, c'est sur les, les, les, la procédure pénale, le droit commun de 48 heures pour la garde à vue, Donc on ne le changera pas, hein, on ne s'en sortira pas. Parce que la PJ peut faire une affaire en 48 heures, enfin euh, ou voilà, la vente où, où est organisée à plus. Hein. Pourquoi Parce qu'ils sont 10-15 dans une affaire. Pour la sécurité publique, ils sont quoi 2-3. Voilà. Tout faire en 48 heures, ce sera très difficile. Donc ça, c'est le droit commun. Il faut, faut augmenter la durée de garde à vue. 48 heures, c'est augmenter le nombre d'enquêteurs. Oui, mais le problème, c'est que, en... que... Je suis pas hyper chaud et on va pas être hyper chaud pour augmenter la durée de garde à vue. Oui, mais donc, le, le problème, c'est de trouver des enquêteurs. Si ça si les droits des gens, c'est la variable d'ajustement du manque de moyens, c'est là mmh. où ça devient Oui, mais en même temps, les gens, si vous voulez, sont quand même des gens qui sont présumés euh, innocents, mais qui sont quand même aux mains de la, à la police pour des raisons qui peuvent apparaître comme étant plus ou moins légitimes. Bon. C'est le 72 heures de garde à vue. J'entends bien, mais ça veut pas dire forcément ouais, 60, vrai. ça veut pas forcément dire 72 70. heures. C'est offrir, si vous voulez, plus de temps pour agir, parce que tout est contraint. Est ça que je veux dire. Et euh, enfin, et je, ça c'est sur la question de, du temps de travail, est-ce que vous savez quelle est le, la durée de vacation moyenne aujourd'hui d'un policier qui va intervenir chez vous parce que euh, vous aurez été agressé Quel est son temps de vacation 12h08. Imaginez ce que ça fait de travailler 12h08 la nuit, trois jours d'affilée. On sait à peu près c'est la conséquence. La, la chance qu'on a ici, c'est voilà. que ça. c'est pas le même travail, c'est vrai, je vous l'accorde. Il y a moins de risques. Voilà. Mais ça, c'est la conséquence de la réforme des corps et carrières de Claude voilà. Guéant. Ça, c'est quelque chose. Parce que là, sur lequel, à mon avis, il faut travailler, parce que bon c'est pour temps. moi la maltraitance. Les gens qui risquent leur vie dans des missions de police secours la nuit, particulièrement, parce que le jour, bon, un organisme c'est dur, mais la nuit, c'est encore plus dur, imaginez et qui, qui prennent à 7h du soir, qui terminent à 7h du matin. Trois jours d'affilée. Est-ce que vous imaginez vous le, bien le bien niveau de professionnalisme quand la mission bien intervient bien à 6h du bien matin Bien sûr. Alors, euh, je peux poser une deux questions. Pour et mais, oui. mais je, je, je voulais juste me permettre quelques, quelques petites remarques. Euh, je pense que vous avez raison euh, d'évoquer les situations euh, de territoire où vous êtes les seuls représentants euh, des services publics. Et ça n'est pas que le fait du hasard, hein. c'est parce qu'il y a eu aussi des logiques de structuration euh, urbaine qui ont visé à sortir tous les services publics ou, euh, ou parapublics, hein, de la MJC euh, à la maison des habitants, euh, en passant par la trésorerie, Ils font que du coup vous, vous vous retrouvez de toute façon directement en confrontation avec la population et en étant les seuls représentants euh, les, derniers de la, les derniers représentants de la puissance publique et moi c'est une situation qui existe à Grenoble dans un quartier qui s'appelle Mistral que sans doute malheureusement vous connaissez et euh, une des questions que je me suis toujours posée, euh, confrontée entre guillemets à ce quartier à la souffrance des habitants parce que c'est quand même ça la réalité c'est combien y a-t-il de quartiers dans le pays où euh, de pas y compris ces logiques urbaines vous vous retrouvez seul en, en première ligne et en seul, en seul et, et unique ligne autre chose que je voulais vous dire c'est que ce matin on a auditionné, dans le cadre de la commission des lois, la, la conférence nationale des, euh, des procureurs. Euh, en fait, ils partagent beaucoup de choses avec ce que vous dites, particulièrement sur le niveau des OPJ. Et ce n'est pas une critique à l'égard des individus mm -hmm. qui composent. Hein. Euh, mais c'est l'incapacité dans laquelle on les met, euh, de par une surcharge ah oui, de travail, travail, de par qui, une absence de formation, en fait, bien parce sûr. Parce que ça encombre toute la chaîne judiciaire. Bien sûr. Et comme le métier police d'une façon globale est peut-être pas le plus attirant aujourd'hui, et comme il y aurait une forme de recrutement plus important, et puis hein, l'idée de ne pas attendre les trois années, bon bref, des choses que vous savez mieux que moi, ce que disaient les magistrats, à mon sens, à juste titre, c'est que le niveau demain, il va baisser encore davantage. Donc les procédures vont être davantage fragilisées, avec euh, tout ce qui va avec euh, en termes de... De, bah, de droit, quoi, et de justice ça rendue va dé, euh, va de base. Crédibiliser voilà. Voilà, et ça l'institution. Et la confiance qui va être encore plus complexe, et parce qu'il y a aussi une... mais une... si vous me permettez, mais je, je pense que ça va ça va aller encore plus loin avec ces assistants d'enquête. Euh, oui. parce, euh, qu euh, parce que... Parce que ça me ouais. fait penser, à l'époque où il y avait les inspecteurs, donc on était euh, déjà inspecteur il fallait être inspecteur principal pour pouvoir être au PJ, hein. donc, à un moment, on a fait tous les inspecteurs OPJ, et donc on a manqué d'inspecteurs, enfin, on a manqué d'OPJ, puisque, en fait, comme je vous le disais autrefois, on faisait des groupes d'enquête, oui, oui. okay. et après, dès que tout le monde devenait OPJ, on lui donnait son tas de, de dossiers. Donc, on a créé des enquêteurs, des enquêteurs pour euh, assister euh, les inspecteurs. Et aujourd'hui, si je lis euh, l'article, je ne sais plus lequel, de la LOCMI sur euh, les assistants d'enquête, euh, je, je me pose quand même des questions. Déjà, ce sont des administratifs. Qu'est-ce qui va se passer le jour où une procédure va durer toute la nuit Parce que l'administratif, ce n'est pas un personnel actif. Lui, euh, il, est, il, a, il a un statut, il rentre chez lui. Donc, au milieu de l'enquête, hop, il part. Ou alors, un jour de grève c'est un administratif, il a le droit de faire grève, le personnel actif, lui, ne peut pas faire grève. Alors imaginez un petit peu un service de police qui est sur une affaire et tout d'un coup un mouvement de grève. Ben, tous ces assistants d'enquête, ben, ils ne sont plus là. C'est ce qui se passe avec la PJ, par exemple, alors même qu'ils n'ont pas le droit de, de grève. Ah c'est euh, pas la grève, hein, c'est juste un rassemblement, mais bon, pas non, de et puis, euh, Ah, Il y a des endroits mais, où ils ont dit que Il y a un autre problème ah, qui ça, va se poser, c'est ce qu'on ce qu voyait déjà avec les enquêteurs. Les enquêteurs faisaient le travail. Des, des, des inspecteurs et c'est l'inspecteur qui signe donc là on va retrouver des personnels administratifs qui font des actes d'enquête au nom d'un opj et il suffit à un moment que un avocat commence à soulever le doute dans le dossier parce que comme par hasard la même personne a signé deux pv à la même heure mais à des endroits différents ben, ça c'est un faux en écriture publique voilà classique. Non mais c'est un classique mais c'est le problème parce que euh, là on est, en train de, de, on est en train de créer, on, on est en train de faire un, un, une police bancale en fait, on le sait déjà. J'ai envie de poser la question là-dessus parce qu'au départ Macron s'était engagé, quand il a fait le la sécurité, à mettre en place des grèves de police, pas des assistants d'enquête, mettre en place des greffiers de police. Moi je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait une plus-value à avoir l'équivalent des greffiers pour les magistrats, d'avoir des greffiers avec les qui avec de sécurisation de la procédure et d'aide à la procédure pour le, le, le moi, je pense social. Pas. Bon, Moi, je moi pense non, pas. Plus. non plus. Parce que l'enquêteur, c'est un non. rapport qui hein, a bien non. placé. C'est un rapport très personnel à l'enquête, aux auditions, etc. Donc déjà vous, vous coupez ça, c'est un problème, parce que pour l'implication, évidemment, pour la responsabilité aussi. Euh, et puis vous faites intervenir des gens, mais ça va être. Euh, quel sera leur statut, exactement voilà. Si puis, administratif... Euh, non, mais on pourrait imaginer des greffiers de police qui ont un statut actif et qui soient des procéduriers accompagnés de bah, des Ça existait pour... déjà autrefois. Donc, il faut, en fait, il faut augmenter euh, le nombre. Enfin, euh, le problème qui se pose aujourd'hui, à mon avis, naît de la réforme des corps et carrières de, de, de Claude Guéant. Ça, ça, avant, justement, les, les, gardiens 15, paix, avant. les gardiens de la paix, euh, ils, faisaient, ils faisaient cinq vacations. Il y avait cinq, euh, cinq euh, groupes. Maintenant, il n'y en a plus que trois, je crois. Donc, euh, c'est pour ça que les, les fonctionnaires sont épuisés. C'est pour ça qu'ils en ont marre. Euh, on a transformé les inspecteurs en officiers. Euh, moi, je ne suis pas rentré dans la police pour, euh, faire comme pour être dans l'armée. Moi, je suis rentré comme pour faire euh, des enquêtes de police. Euh, et aujourd'hui, en fait, les officiers ne font plus du tout, de, de, pratiquement plus d'enquête. De, de, de, euh, la police judiciaire, ce sont des gardiens de la paix maintenant. Qui, mais en fait, on a, on a, nivelé, on a nivelé la police, par des, on a, on a fait fière. une économie de coûts, en fait. On a, on a baissé les responsabilités Il y a aussi un, un réfection autre réfection truc, c'est que... Là, il nous parle de greffe. C'est un terme qui est haut du monde. Enfin, il y a 600 enquêteurs. Là, c'est une oui, enquête, vous parlez de greffier, etc. Ouais. Mais ce qui fait la force d'un policier, c'est un polyvalence. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, il a un renseignement, il l'exploite, il ouvre une enquête, ça, dans le préliminaire, euh, il va travailler avec son équipe, il va interpeller, avant peut-être qu'il fera des surveillances, puis euh, il va dérouler la procédure. Si vous, vous, vous confiez, entre guillemets, tous les trucs un peu chiants, excusez-moi l'expression, à quelqu'un, bon, euh, ok, ça peut être confortable, mais... Le policier en question va perdre aussi petit à petit le savoir-faire qu'il avait dans la maîtrise de la procédure. Quand vous déléguez à quelqu'un, je peux vous le dire, commissaire de police en sécurité publique qui font autre chose que du management, c'est rare. Hein bon. euh, et ce pas pour leur jeter la pierre, mais c'est un constat. Objectivement, bon, euh, il y a une technostructure si vous voulez, qui est en train de, de, de, de vampiriser toute la police. Bon. Euh, c'est exactement ce qui se passera sur les relations DDSP, vous vous dites personne ne les connaît aussi. Les élus locaux les connaissent, oui. les DDSP. Sauf que c'est un énorme jeu de dupes, de toute Exactement. façon. Parce que même si on a des rencontres, je dis n'importe quoi, mensuelles, il n'y a pas de. Il n'y a pas de transparence, il n'y a, a pas de coopération non. réelle. C'est-à-dire que vous vous racontez un certain nombre de trucs parce que vous voulez faire avancer le public. Mm. Euh, mais en fait, en retour, en restant chacun dans son périmètre d'intervention, hein, évidemment, mais il n'y a pas de, de, de transparence et de réel échange pour pouvoir agir sur telle ou telle, telle ou telle situation. Et ça, ça crée aussi des difficultés, parce que du coup les élus à un moment donné ils peuvent aussi se positionner moins en défense du service public police bien, bien sûr. Parce, que, bah, parce que le 17 ça répond pas enfin, vous voyez oui, ce que bien je veux dire par là hein le 17 ça répond pas, les redéos malgré toutes les opérations Ecom, le etc., etc ça perdure, donc il y a un moment où les élus locaux peuvent dire aux, aux habitants euh, oui vous avez raison, donc là il y aurait aussi quelque chose à travailler et à nouer à mon avis d'une façon presque réglementaire quoi. il faudrait qu'il y ait un endroit où il y ait une exigence de transparence D'autant plus qu'avec le continuum de sécurité, on peut quand même dire que les élus locaux sont bien fait avoir. voir. La logique c'est de dire ce qui est à la police est à la police, mais ce qui est à toi c'est à moi aussi. Et les pressions sur les caméras, sur la dotation en armes de poing de la part des PM. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un endroit où il y ait quelque chose qui se noue, quasiment réglementairement pour qu'il puisse y avoir de la transparence, y compris sur la répartition d'effectifs. Hein. Bah des fois, on a le sentiment c'est... simplement le code des communes. Le, le maire, c'est le représentant de l'État. Oui. Et, et le préfet, c'est le représentant oui. du bah, gouvernement. Exactement. Donc, euh, et et, et même pire. le pouvoir de police les dans les grandes pire, communes est simplement délégué à la police nationale. Voilà, c'est... Et c'est choses... pour ça que je parle d'inversion normative... Oui. Hein, on procède par inversion normative parce qu'on crée des lois de façon assez bizarre euh, en dépit de la logistique. Hein. Et euh, tout ça pour en fait, euh, aller à l'encontre de, de ce qui devrait faire que euh, le droit est correct et bien écrit. Et respectueux euh, oui, droit, soit, euh, de, de, oui. de, de la hiérarchie des normes, et ça, ça, ça ça ne l'est plus du tout. Je, pas. Demain, je vois le temps ah, qui ah, file. Oui. Et ah, on, on se retrouve pour, euh, pour la, la, la, la PJ en tant que Je peux vous dire une petite dernière chose sur ce que vous disiez, madame. Vous avez raison, on a perdu beaucoup de choses déjà quand ils ont fait la première où ils ont enlevé les enquêteurs, les inspecteurs et tout le monde a basculé. Parce qu'à l'époque, il y avait les enquêteurs, il y avait les officiers de paix. Donc, ils ont tout basculé ensemble. Et aussi, le jour où les, les polices municipales ont été créées et que ça veut dire que c'est le désengagement de l'État. Oui. Voilà, parce que ça a un coup, les polices municipales, les ah. communes qui n'auront pas les moyens de se payer une police municipale, euh, avec le peu d'effectifs en police nationale. Voilà, je pense que ça a été... Les erreurs, elles remontent déjà à beaucoup de temps. Déjà, la création des polices municipales et toutes les prérogatives aux polices municipales, ça a été une catastrophe, ouais, parce qu'on a désengagé l'État et de ses missions. Euh, et puis, euh, je pense qu'au euh, final, ben, voilà, d'avoir voulu fédérer les corps pour faire plus de personnel, mutualiser les moyens, et ben, on se rend voilà. compte que ça n'a pas Alors, fonctionné. Euh, Mais ce qui est remarquable, quand même, euh, avec oui. votre témoignage, vos témoignages, là c'est qu'on observe, finalement, dans tous les services publics, ça, vrai. à la marge, finalement, de la mission qui leur est confiée, c'est exactement la même architecture qui est en train d'être bah, sacrifiée. C'est la même idéologie, d'ailleurs. Exactement. exactement. Mais... Et finalement, les mêmes effets créant les mêmes causes, on a la même souffrance dans tous les services publics dans ce oui, pays. Oui, oui. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que le service public, ça a été justement de mutualiser quelque chose qui n'est pas rentable. Et aujourd'hui, on a un pouvoir politique, et essaye de faire de la rentabilité avec quelque chose dont on sait qu'il a été créé parce que justement ce n'était pas rentable donc euh, en fait euh, on arrive à un résultat catastrophique puisque on... Ah, voilà, Qu'est-ce qui mettra une fin à cette politique des membres bah, eh, C'est notre responsabilité. Euh... Ouais, ouais, là, voilà, oui, là c'est la... <rire> la vision globale et les moyens. il oui, oui. en... y a une question de philosophie, hein, vous avez raison. Hein. C'est pour... quoi la philosophie pour... pas pas dit, La hiérarchie ouais. des normes. Euh... Voilà, est... Une, une a dernière une pour ah, la reçue. Si une dernière. Moi ça m'est arrivé assez souvent de devoir porter plainte ou d'être dans des commissariats pour d'autres raisons. C'est C'est-à-dire que... Et en tant que mise en cause évidemment et une des choses qui m'a toujours choqué c'est euh, le temps que euh, ça prend pour faire justement la procédure écrite Or il existe aujourd'hui plein de logiciels qui permettent de faire de la dictée, notamment et qui permettent de, la faut de, de, de... de... Oui, enfin, et de grammaire. Franchement, c'est pas sûr. C'est des, des logiciels ça, de dictée oui. qui sont devenus hyper efficaces. Mm -hmm. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui, que oui. vous considéreriez comme utile oui. vous, vous êtes demandeur oui, dessus tout ou pas fait. Oui. Ok. Ah oui, ça serait même plus. Parce que moi, vraiment, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec. Oui, on perd énormément de temps dans la dans la rédaction. Ouais, bah merci en tout cas pour, pour l'échange. On se reverra du précisément sur la police judiciaire dans le cadre de la mission d'information humain. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à nous faire des, des retours si vous avez vous-même des analyses écrites sur des communications publiques que vous avez faites, etc. Okay. Si oui. bonheur, ça nous permet de, de, de reprendre aussi des arguments, des arguments. Oui, ben, bon bon oui, oui, oui, oui, tout à fait. Vous, vous pensez seul. Se se si, si on prend encore cours, nous aussi, comme ça, on pourra vous. Merci. Merci. Merci.